Notre groupe de héros avance sans peur dans les mondes de Disney. Ils arrivent dans une ville... Les vi gens, les gens, les gens, on arrive dans une ville Bon, j'ai compris. Je chanterai plus tard. Sans blague, Elora, et à quoi tu vois les ça bon, Bah, y a des maisons, des rues pavées, des gens dehors, des chiens qui chient partout, des roumains qui veulent te piquer ton portable, des oiseaux qui volent, des... Non mais Elo, je m'en foutais de toi, là. Attends, des oiseaux qui volent Bah oui, il y a des oiseaux qui volent. Et depuis quand ça vole les oiseaux Non mais vous me faites quoi là Pourquoi des oiseaux qui volent signifierait qu'on est dans une ville Bah je sais pas mon je te décris juste la ville Ouais. Et puis tes Roumains c'est des gitans hein. Oh ça va, c'est pareil. Mais non, ce n'est pas pareil Les Roumains vivent en Roumanie et savent monter les tentes. Alors que les gitans vivent en Gitanie et savent jouer de la guitare pour mieux te piquer ta thune Quoi Mec, pour avoir dit ça, tu vas te prendre un point dans la gueule de la part de tous les gitans du monde On s'en fout Ils ont pas internet sous vient-a une si jolie femme qui s'appelle Esmeralda... Oye, oye, messieurs, dames, souhaitez-vous découvrir le spectacle d'une jolie jeune fille ouais, ouais, un spectacle. Non mais les gens, on n'a pas le temps, là, Mickey nous a demandé Chut. de... Oh purée Et c'est comme ça qu'Esmeralda trompait les gens Durant son spectacle sa chèvre volait l'argent hein Ah, elle m'a piqué mes deux euros Hé, hey, Yggdrasil, me dis pas que c'est les deux euros que tu me devais Bah, euh, si. Chopez-la Hé, hey, vous-là, attention Attention, petit mes assiettes hey, hey. Allez, doucement. Hey. Hé Ça va pas, non Ah, malotru Tu as osé abîmer la magnifique tunique en soie du grand juge Frollo Oh, bûcher Oh, bûcher euh, désolé, monsieur, mais on poursuivait une gitane. Ah, une gitane Ce sont des créatures pires que des cafards, ils ne méritent que le bûcher Elle m'a volé ma pièce Ah, la sale petite peste elle mérite un double bûcher Mais moi j'ai rien vu Les gitans sont comme ça Ils détournent votre attention pour vous voler Ils mériteraient un triple bûcher Oui, je crois qu'on avait compris. Hein. Ils ont même réussi à voler une partie des richesses du royaume Limitant ainsi notre budget pour faire des bûchers Il faut les exterminer En faire un quadruple bûcher Sinon je propose qu'on arrête de parler qu'on se mette à sa poursuite Si vous réussissez à la capturer, je vous décondamnerai du bûcher. Waouh. Wow. Ah, c'est cool. ah. quoi un bûcher C'est comme les feux de la Saint-Jean Oui Laura. Sauf que c'est avec des humains. Oh, cool. Alors qu'ils disent que Tesmer demande l'asile à notre dame Asile Asile Je demande Asile Là, allez entrer dans l'église elle sera bloquée dedans. chopons là. On y fout le feu Non, il aura. Ah Allez, rentrons Vous ne passerez pas hein, hein Non, pardon, Je, j'ai cru que c'était le bon moment pour une punchline. Mais t'es qui, toi Et puis t'es puis, moche En plus, on dirait qu'il a le Mont Blanc sur le dos Je suis Quasimodo, le gardien de Notre-Dame. Quasiment beau, ouais <rire> bien, j'aime bien. Pas mal, j'aime bien. Esmeralda a demandé l'asile, et quand on a demandé l'asile à Notre-Dame, on reçoit l'asile. Donc vous ne pouvez rien lui faire tant qu'elle est dans la cathédrale sous la protection de l'asile. Alors il suffirait de la faire sortir. Comment on fait ça On y fout le feu Il semblerait effectivement que ce soit la seule solution viable. Amenez les torches Ouais, cramez-moi tout, il faut tout brûler Allez, allez, venez nombreux et cramez-moi ça, c'est pas cher Allez, on approche, on approche, on prend une torche, on, oh, on allume, et bûcher. on crame Notre-Dame wow. de Paris Pas cher, pas cher Nouvel événement de Paris, mesdames et messieurs Cramez la cathédrale, c'est gratuit, c'est pour tous, ouvert au moins de dix ans Brûlez tout, cramez tout, Notre-Dame sera l'enfer. Dépêchez, brûlez ça, je ne veux plus la voir. Seigneur, rendez ma pièce. Seigneur, c'est la mienne Quoi Bah si tu me la dois Ah oui c'est vrai Le feu brûle bien Et ça c'est Ah, ce fut un beau bûcher tout ça Mais, mais attendez, vous venez de cramer Notre-Dame euh, vous l'avez cramé avec nous, hein, je vous ferai dire. Oh oui, c'est vrai. Et comme il faut effacer l'épreuve... Oh bûcher Eh bien les amis, je crois qu'il est temps de respecter une bonne vieille tradition qui m'a permis de protéger mon cul jusqu'à aujourd'hui. Une tradition Comme celle de faire un bûcher tous les deux jours Je crois savoir de quoi tu veux parler, Tipo. C'est quoi cette tradition On court Et pendant ce temps dans le monde réel T'es sûr que c'est par là Oui. J'ai pourtant l'impression qu'il fallait tourner à droite avant. T'es vraiment sûr? Oui. Ah tiens, ce McDo, ça fait trois fois que je le vois. T'es toujours sûr? Oui. Il y a des McDo à chaque coin de rue. Et le clodo devant le McDo alors. Il y a des clôturs partout maintenant. Ouais, mais là ça fait déjà trois fois qu'on passe devant un clodo qui chante du métal avec un accordéon. Bon, on est perdu Voilà, vous êtes contents Oui Bref, il faut choisir une direction. Par où on va Tout droit. En bas. On n'est pas sorti. Euh, comment ça en bas Bah en bas quoi Euh, tu veux quand même pas aller dans les égouts Mais non Il y a une station de métro là-bas. Ah, bah enfin une bonne idée Allons-y Ouais, ouais Un groupe s'enfuit Et un autre cherche son chemin C'est les membres de tout type Ah bonjour, vous ne saurez pas où se déroule le bûcher, je ne le trouve pas. Bon, en attendant si vous ne voulez pas finir sur le prochain, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de la commenter. Et si vous voulez être au courant de tous les prochains bûchers, suivez-nous sur Facebook, Twitter ou notre site web.